Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter le designer que vous allez réaliser en Swift et avec Storyboard, donc dans ce que j'appelle en boutade de geek, le mode Kindergarten. Bon, vous avez déjà eu une séquence similaire à la fin de la semaine sur Objectif C puisqu'on va reprendre cet exercice qui était déjà fait en Objectif C. L'idée de le reprendre c'est que vous allez voir les différences d'écriture entre Objectif C et Swift sur un même exercice. Et puis vous aurez un autre exercice qui sera différent, histoire que vous fassiez quelque chose de, de nouveau et rigolo. Donc cet exercice-là devrait être relativement vite fait, et euh, les objectifs sont les mêmes. Regardez les principaux mécanismes d'interactivité sur iOS, mais à la lumière cette fois-ci de Swift. Les traiter à la fois en enquête et en action, préserver la cohérence de l'interface, vous déniaiser sur storyboard, gérer les contraintes, etc. Etc. faire du Swift, et encore une fois, je l'avais déjà évoqué dans la séquence correspondante sur Objectif C, c'est une application sérieuse, entre guillemets, au sens où vous avez des dérivés, ou des choses qui ressemblent énormément, qui sont dans l'App Store. CF, la séquence correspondante dans la semaine Objectif C, où j'ai même fait une micro-démo d'une de ces applications. Donc je vais vous refaire une petite démo juste sur Petit Terminal, comme ça vous allez vous rappeler rapidement comment ça fonctionne. Donc ici j'ai lancé le designier. Vous voyez que je peux faire changer les valeurs soit via le stepper, soit via euh, le segment segmented control, soit via euh, le slider, soit via le bouton RAZ qui remet tout à zéro. J'ai aussi toujours le mode Geek qui m'affiche les choses et eh bien en hexadécimal et euh, mon application euh, fonctionne également à l'horizontale euh, de manière euh, propre et similaire. Je vous rappelle les éléments un petit peu à la manière de ce que j'ai fait dans la séquence sur Objective C donc vous devez utiliser UI button, UI label, UI stepper, UI switch, segmented control UI Slider, et puis vous devez faire un petit peu de code. Il euh, y avait toujours, et c'est toujours valable, le truc numéro 1, c'est d'utiliser le compteur du UI Stepper. Vous y accédez de la même manière, sauf que vous n'y accéderez pas via un getter à l'objectif C, mais directement via l'attribut en Swift. Idem, vous allez référencer la même méthode pour les deux segmentés de contrôle. Là, vous vous souvenez qu'en Swift, on a un moyen de comparer deux références. Vous allez vous en servir là. Euh, en fonction du sender de la méthode associée à l'action de UIC et eh bien vous allez savoir si vous êtes appelé par la dizaine ou par l'unité. Voilà. Donc, ce n'est pas très compliqué. Ça fonctionne très bien. En guise de conclusion, que dire d'autre Amusez-vous bien. Vous pouvez bien évidemment enrichir l'exercice. Si vous l'avez déjà fait en objectif C, mettez-vous au même niveau en Swift. Et comme d'habitude, les ressources sont sur la page de la séquence.